Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, je reviens sur la petite vidéo que j'avais faite sur Ineba car ça s'était mal passé suite à un achat que j'ai fait. Pour ceux qui se rappellent, j'avais acheté ce jeu là, Trail of Cold, euh, avec les frais de port et tout, enfin tout compris, euh, même si à l'époque il n'y avait pas de frais de port, j'ai payé 20,30€ avec les frais, euh, les protecteurs, à protection achat. À et euh, il y avait un petit pet, bon, on ne voit pas mais euh, sur la précédente vidéo, on le voit un peu. Entre temps, il y a eu du mouvement un petit peu. Alors, euh, j'ai pris contact avec euh, le responsable communication d'Eneba sur euh, Messenger. Euh, il m'a répondu, il a fait un effort de son côté, il a réussi à me faire une, une petite ristourne sur mes prochains achats de 10 euros. Alors, euh, 10 euros, c'est près la moitié du, de la somme du jeu que j'ai payé. Donc, euh, moi, je vous dis que ça me convenait euh, bien et euh, il m'a dit dès le début euh, c'est dommage que je ne suis pas venu le voir directement car ça aurait été euh, il aurait fait le nécessaire en fait donc euh, je remercie d'ailleurs au jour d'aujourd'hui ben, mon litige avec Kenneba est terminé on m'a donné une petite compensation euh, de 10 balles donc la moitié du prix du jeu donc moi ça me, ça me convient euh, donc voilà euh, bon je ne sais pas après entre nous les gars si c'est dû à la vidéo ou pas, si ça a fait quelque chose Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas parce que, bon, la vidéo ça joue peut-être un petit peu, mais je suis pas non plus un gros youtubeur donc euh, le peu d'abonnés que j'ai, je sais pas si ça, si ça fait son effet ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, bref, c'est pas grave, ils m'ont fait une compensation. Il m'a dit, il fallait que j'aille voir dès le début. Franchement, c'est bien entendu, on se tutoie et tout, donc ça a été cool de sa part, il a été vraiment cool. Euh, le responsable euh, communication des débats et j'en suis content. Et il était tellement cool, c'est tellement bien passé, qu'il m'a fait une proposition de, de quelque chose que, que j'ai accepté. Donc, euh, voilà. Euh, vous le verrez, je pense, euh, si ça se passe, si ça se fait, vous le verrez dans les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, je les remercie. Franchement, ça a été résolu. Euh... Donc, voilà, bon, avec les 10 euros que j'ai, euh, j'essaierai de trouver un jeu euh, peut-être un peu plus et je compenserai ou autre, je verrai. En tout cas, voilà. Les gars, le outil, je l'ai fini. Je pense que si un jour vous avez des soucis avec Eneba, n'hésitez pas à aller le voir à la personne sur Messenger. Elle est très, très ouverte. Et... Il est à l'écoute et franchement, il m'a résolu mon problème en… Ouais, quand je suis parti le voir, peut-être deux jours. Ouais, deux jours, je pense. Deux jours, et il m'a dit dès le début, euh, il fallait que j'aille le voir et ça aurait été plus simple. Donc euh, ouais, c'est choses que j'ai pas fait. C'est vrai que la vidéo, moi, la vidéo, je l'ai faite. Quand j'ai fait la vidéo euh, sur les critiques d'Eneba, car c'était mal passé pour moi, j'ai vraiment fait à chaud. Donc, j'ai fait 5 minutes après qu'il m'ait refusé, que tout s'est refusé, sans même comprendre. Donc, à chaud, j'ai fait la vidéo. Mais voilà, ça a été résolu. J'en suis content. Je les remercie. Bon, voilà, la vidéo a été très courte. C'est juste pour vous dire que tout est résolu avec Keneba. Si un jour, vous avez un souci, vous aussi allez voir sur Messenger. Ils sont réactifs, ils répondent. Ça a été cool de leur part. En tout cas, je vous remercie. bien À bientôt. Ciao tout le monde.